Cadabra, c'est le nom d'une école de magie dont je suis le directeur et je reçois pendant les vacances en dehors des périodes scolaires des enfants. Et parmi ces enfants, il y a Omar, il y a Jules et il y a Eva qui sont particulièrement notables parce qu'ils sont très doués, de très très bons élèves. Et cette école elle est à Chamonix, ma ville d'enfance. Et dans l'école, il y a quelques objets précieux exposés, dont la baguette de Robert Houdin. Jean-Eugène Robert Houdin, fameux créateur de la magie moderne. Et un jour, pendant un spectacle, cette baguette a été volée. Omar, Jules et Eva partent en enquête à la recherche de cette baguette et utilisent donc parfois leurs leur leçons de magie pour venir à bout des énigmes qui leur sont posées tout au long de cette aventure. Donc c'est entre magie, humour, aventure. Et puis ce que j'aime beaucoup par exemple, c'est un truc que j'ai dit à Bertrand qui écrit plus que moi, j'ai dit... Dans les aventures, par exemple, d'Harry Potter, je trouve que Dumbledore n'est pas très présent, il les laisse un petit peu tout seul, un peu tout gérer. Et parfois, je trouve ça un petit peu honteux. Donc, euh, <rire> moi, je dis non, il faut que, que les, les, enf les enfants sont, sont les héros de l'histoire, mais, euh, mais ma présence est quand même aussi assez importante. Et dans le tome 2, donc le Dumbledore de, de Chamonix. C'est ça, on peut le dire. D'ailleurs, j'ai quasiment la même barbe. Voilà, à peu près. Mm. Euh, bah, les élèves et le directeur vont rendre euh, la baguette de magie, vont même la, la prêter pour une exposition Robert Houdin au musée de, de la magie de Blois, mm. qui s'appelle le musée Robert, Robert Houdin. Houdin. Et pendant cette soirée, eh bien, euh, le jeune Omar, donc un des... Des trois élèves va, va, va être enlevé. Et, euh, et cette fois-ci, bah, nos... Eva, Jules et, et Eric ne vont pas simplement courir après une baguette mais vont tenter de retrouver ce, ce garçon euh, qui a été enlevé et qui, va, qui fait partie d'une enfin, oui, troupe, la troupe du cirque fantôme. Et donc ils vont devoir traverser la France, visiter le Berry et ses sortilèges. Euh, pour, euh, pour retrouver euh, Omar sain et sauf. Il y a une, un mystère qu'on adore, dont on est très friand, Bertrand et moi, c'est les mystères des pièces fermées. Vous savez, tous ces crimes dans ces pièces où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, la, la pièce était fermée, il était tout seul. Comment, comment est-il parti Et là, il y a, euh, donc, euh, qui est très fameuse, évidemment, le mystère de la chambre jaune de Roux mais qu'on retrouve aussi chez Pau, chez Sherlock Holmes, etc. Et donc ça, ça, ça fait partie des petits plaisirs de, de littérature. Et surtout voilà. pour un, un magicien, parce que le, le, le magicien et le romancier, dans ce cas-là, ils fonctionnent pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils élaborent le truc euh, qui fait passer... Euh, euh, l'impossibilité de l'enlèvement ou du crime dans cette pièce close euh, mmh. du côté du rationnel et donc euh, bah, inventer des stratagèmes, des objets euh, voilà, euh, c'est vraiment le même travail en fait on peut dire qu'un un magicien est un, est un meurtrier en chambre close <rire> euh, ou un auteur, ou un, peu, <rire> un, auteur ou un auteur de policier de <rire> on fait les tro trois métiers tout à ouais. fait très proches les uns des autres voilà, serial killer, romancier magicien <rire> enfin, j'avais j'avais envie depuis longtemps de, de, de travailler sur une, une série euh, mettant enfin dans une qui se passait dans une école de magie mais de magie donc rationnelle hein, pas de, évidemment de magie à de précipitation ouais, et, euh, et puis on a fait cette rencontre avec Eric puis puis bah, on, on s'est lancé tous les deux ouais plus on se connaît, je crois, plus on, on arrive à, ouais, est à élaborer des, des scénarios euh, de il est plus venu en plus voilà, est ça. Il est venu m'étudier, il est venu voir mes spectacles, on a fait des bouffes, on parle, on réfléchit à des histoires, on prend des inspirations, on commence par exemple, on a des amours communs, ah, pour, bah oui, euh, que, les goonies, par exemple. Où on a, et donc là, la troisième aventure, justement, elle est complètement dans, la, dans cette direction-là. On a euh, des... Oui, c'est ça. Des, on on s'est rencontré aussi par notre nos amours Littéraire, euh, de Dumas, justement à, à Pau, euh, euh, on en parlait de, de Gary, ou euh, on parlait de, de quoi juste à l'instant? Bah oui, de il y a de Kessel. Âge, et de Kessel, de Kessel. Alors, on de Kessel. donc c'est rom, romancier humaniste. Aventurier, explorateur, et, et dont, dont le rythme est toujours aussi assez soutenu. C'est une littérature qui est quand même une littérature assez facile d'accès, puisque finalement, c'est une littérature aussi beaucoup d'action. Et, et, et donc, c'est dans, dans ça, dans ces discussions-là, qu'on qu construit en fait les histoires. C'est marrant parce que tous mes spectacles, donc là pour le coup, au début, j'écrivais en solo, même si maintenant j'ai des coauteurs et j'ai des collaborations. Euh, ça a toujours été d'écrire un petit peu je dirais, à la mode de Disney ou de Pixar, c'est-à-dire euh, à plusieurs niveaux en même temps. Euh, ça a toujours été d'écrire quelque chose qui est des références culturelles, parfois ça peut être de l'ordre de la mythologie, parfois de justement de la littérature, des références cinématographiques, et de faire entendre ça au public euh, plus âgé, et derrière d'être capable de, de faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire, très premier degré, qui est l'ordre du fantastique euh, de, de l'outil magique, ou même du gag de premier degré, justement, dans, chez Disney, tu vas voir une référence euh, à la République euh, d'Athènes, et puis derrière, tu as un gag de prout. Et c'est ce, au croisement de ces deux choses-là que se créent ces shaders euh, qui, qui sont devenus... Euh, bah, populaire, mais populaire à un niveau mondial, donc euh, c'est quand même très intéressant de se dire qu'est-ce qui nous réunit euh, finalement, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue, euh, notre niveau justement euh, euh, de connaissance, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est toujours une écriture qui m'a plu et que je cherchais, et qui n'était pas donc destinée aux enfants, mais qui était vraiment destinée à être vécue de manière transversale. Euh, tout âge, toute catégorie socio-professionnelle. Et la, donc la littérature, je plus l'arme, puisqu'on écrit pour des enfants et des préadolescents, c'est vraiment ça le public euh, qu'on vise avec ces romans. Pour moi, c'est un, un décalage par rapport à ce que je fais. Je suis, en, en réalité, je suis parfois beaucoup plus euh, euh, trash, rock'n'roll euh, ou euh, référencé que je ne fais là, dans, enfin en tout cas, qu'on que développe dans ces romans-là. Je crois qu'on a effectivement la même façon de, de considérer les choses. Ce que tu, ce que tu disais, Eric, là, sur les, le, le, le double niveau, hein. c'est un peu moi ce, que, ce, que je, ce que je fais dans mes textes, sur le, le sous, ce que j'appelle le sous-texte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, euh, quand on prend un de mes romans, que ce soit un roman d'aventure, hein un roman pour n'importe quelle tranche d'âge il y a d'abord une, une histoire des, des, des, des personnages ce que là, on peut dire un page turner, c'est-à-dire qu'on a envie de, quand ça, il y a du rythme on a envie d'aller bout et ça n'empêche pas bah, d'essayer de, voilà, de, de, aussi d'intéresser nos jeunes lecteurs à des, à des, à des sujets d'importance, je pense par exemple à ma trilogie l'archipel pour les ados où euh, il est question d'évasion fiscale l'évasion voilà, fiscale c'est pas un sujet extrêmement sexy euh, pour des ados Pourtant, c'est un sujet d'importance parce que l'évasion voilà, euh, fiscale, bah, c'est derrière moins d'hôpitaux, moins d'écoles, de, de, ouais, tout ça. Et, et c'est donc essayer de, de, de les intéresser euh, à, à la société. Le public ado, euh, c'est un public qui, qui, est, qui est encore en formation intellectuelle ce sont nos, nos décideurs de demain et donc c'est de leur euh, voilà, d'essayer de planter des, des petites graines de réflexion comme ça euh, en eux. Euh, pour demain bah, essayer d'en de, faire des, des citoyens responsables.